Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 223 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Colin McRae Rally, le premier qui est sorti donc sur PlayStation et, euh, et ben c'est parti bon, on va voir à quoi ça consistait Colin McRae Rally on sait ce que c'est c'est un jeu de course euh, de rallye hein tout simplement <rire> Colin McRae c'est un mec qui fait du rally d'ailleurs et euh, et oh putain on voit on voit mon overlay aussi mais bon c'est pas grave allez Colin McRae Rally now no the wedding les débuts, les débuts de jeu, des fois, sont, sont un petit peu traîtres. Et, euh, et dans la... on, voit, on voit des fois les petits, euh, le petit overlay qui va bien. Alors, c'est en français. C'est bien, déjà. On va faire un mode championnat. Euh, je choisis ma voiture. Donc, ouais, bah, la Subaru, on va la prendre. Ouais. Je sais pas, Toyota. Ouais. Je sais pas, Subaru, Toyota. Ouais. Bon, ben bah, voilà. Je tape mon nom, tranquillement. S'il va... Ah bah ben je vais peut-être pouvoir le marquer en entier. S'il va n u uh. s Ok. Championnat, c'est parti. Donc il n'y a pas plus d'introduction que ça. Si euh, ça commence tout de suite, je sais pas. Colin McRae Rally. No loading. Alors il est seul <sociaux> en français, mais il y a des, pass... <rire> il y a des images en anglais. Quand même. Bienvenue à Nouvelle-Zélande. Joueur Sylvain Houston, blablabla, blablabla, efficacité, rien à foutre, continue, moi je veux jouer, j'en ai marre de blabla. Je ne suis pas un produit relié, on voit le circuit sur lequel on va euh, conduire, qui est euh, assez tournant, j'ai envie de dire. Et bah ben c'est parti, préparez-vous, ça commence tout de suite. 4, 3, 2 et 1, et c'est parti. C'est 80, on a la vitesse, euh, bon on sait pas si elle est en h ou en, en, miles, euh, en miles à l'heure, mais j'imagine que c'est des km heure euh, ouais alors par contre la voiture euh, il va falloir tant que j'apprenne à la contrôler parce que là ça part en sucette elle a une accélération assez rapide 120 mètres 130 parce que c'est sérieux je suis déjà je suis déjà à 130 sur cette route là ouais, je suis pas sûr ouais, ça peut pas être des mal des mal c'est encore pire donc ouais c'est forcément des kilomètres heure ouais, c'est quand même bizarre parce que oh là là le contrôle euh... Donc ça, ça, le contrôle bon correspond bien à la vitesse, mais par contre par rapport à ce qu'on voit, on ressent se pas être à, déjà à 130 quoi. Mais je suis déjà. ça monte, ça monte à une vitesse 100, 110, 120, 130. J'ai pas tellement l'impression d'être à 130, j'ai l'impression de faire du faire place. Mais dès que, je, dès que je tourne, ça part en sucette. Ça, ça, ta, ta, ta, ta, voilà. Ouais, J'essaie de donner des petits coups de frein avant de, avant de tourner. Il faut déjà que je trouve la touche des coups de frein. Ce <rire> serait mieux. Alors à moins que ça fonctionne et que je ne cesse pas, mais ce serait bizarre que les lumières de la voiture ne s'allument pas. Ouais. Alors je suis pour l'instant huitième par rapport au temps. Euh, C'est pas beaucoup. Je <rire> suis pas beaucoup huitième, je suis une merde. Et le jeu est assez, assez difficile pour, pour démarrer. Ils auraient quand même pu nous mettre quelque chose de, de plus simple. Et là, c'est vrai que les virages s'enchaînent assez rapidement, et, euh, et en plus euh, par rapport au temps qu'on nous demande de faire, je suis dixième maintenant, euh, c'est pas le top. Euh, donc une droite légère, on a toujours un petit copilote pratique, il savait, il savait déjà bien faire ça avant, mais il savait toujours bien faire ça maintenant. Euh, les copilotes avec les, les, les, les, les, les virages qu'on va prendre. Je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Midtown Madness, euh, c'était un de mes premiers jeux que je, de, de course en fait, avec E-Racer, euh, tout ça, là, tout, toute cette période euh, de jeu qui était, qui était bien. Que j'essaye je, je, de retrouver à l'occasion, c'était sur PC. Et, euh, aussi bien ça existait sur console, aussi bien j'essaierai euh, plutôt que de m'embêter à essayer de trouver le jeu PC, qui est sûrement introuvable, euh, Voilà, faut vraiment que je cherche. Peut-être que je le trouverai plus en console, en émulateur, en me mangeant des murs, c'est pas top. Euh, pour essayer d'y jouer, ça rappellera un peu le bon vieux temps. Ah oh là là, le bordel pour tourner. Je roule sur l'herbe, j'ai l'impression que ça roule aussi vite que sur la route. Alors, il y a une droite très méchante qui arrive. Hop Voilà. D'accord, j'ai mon permis, je vous rassure, j'ai mon permis de, de voiture euh, depuis plus de 3 ans. Euh, et euh, et c'est vraiment la merde hein, à contrôler, je sais pas, avec mon clavier, donc c'est sûr, déjà ça aide pas. Euh, elle est pas là la route, sous ma gueule non, non, en fait, non, non, j'ai pris carrément une mauvaise, une, un mauvais embranchement. La route était pas du tout là quoi. Oh ce vieux piège devant, en plus devant la ligne d'arrivée, n'importe quoi. Voilà, étape terminée, je suis douzième. Hmm, je suis trop fort. Douzième sur, euh, je ne sais pas, pour l'instant il y en a 15. En tout cas je suis pas premier, ni deux, ni trois. Résultat de l'étape. C'est pas top, pas top. Vous avez effectué le meilleur temps pour Nouvelle-Zélande. Eh ben, eh ben c'est bien, j'ai fait le meilleur temps. Alors, il choisit mes épreuves par rapport au temps que je fais. Donc bon, c'est parti, en Nouvelle-Zélande. Oh mon Dieu, tous les virages qu'il va, y... qu va y avoir. Ça va être violent. Allez, bon, on va faire la course. Hein. Que voulez-vous Donc je vous la laisse, en... même en gameplay, je vous laisse quelques minutes, on se retrouve peut-être au milieu de la course. C'est parti And the one? Où se retrouve dans cette euh, fin de course, j'ai envie de dire, milieu de course, je suis toujours 12ème, hein, j'ai toujours une place absolument énorme, il euh, n'y avait pas de niveau de difficulté à choisir au début, ah bah voilà je retourne là, carrément la bagnole, bon mais bah c'est automatique donc ça va, euh, Ouais, vous voyez que par rapport à la distance à, à droite là c'est le parcours qu'on a fait, euh, avec les différents checkpoints, et, euh, et on a bientôt vers la fin et je disais que j'étais toujours 12ème et que, euh, que c'est euh, super difficile quand on n'avait pas le choix de la difficulté on était en championnat, le premier championnat qu'on fait quoi, mais incroyable hallucinant, je 13ème n'importe quoi et pourtant mon, mon part me gamelait tous les virages voilà, je pas plus mal que ça <rire> je veux dire, dans, dans la plupart des jeux récents maintenant c'est devenu facile, ou alors en fait ça c'est normal c'est que les jeux récents sont trop faciles je suis trop habitué aux jeux récents parce que sur les jeux récents, bah, vous avez toujours, au début, bah c'est toujours facile, quoi. Vous avez toujours des modes, vous pouvez prendre voilà, un championnat en mode méga difficile. Et là, là franchement, euh, pour le début d'un jeu, euh, je suis 12ème, 13ème là, waouh wow. C'est vraiment, vraiment hardcore, hein. les autres, ils sont des secondes et des secondes d'avance, ils sont pas semblants. Vous effectuez le meilleur temps pour Nouvelle-Zélande, étape 2, hein. Donc ils m'ont encore débloqué une course, Sylvanus. 7 minutes, 7 minutes. Non, ça fait pas 7 minutes. Ça fait pas 7 minutes qu'on est là. Quand même. Voilà, lecture de la carte. En plus, ça enregistre. Ça fait des petits frises. Vous voyez, le, le fond se frise. Vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps. Quand ça enregistre, ça frise le reste. Et euh, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. Ce sera tout donc pour Colin MacRae sur PlayStation.